Je vous montre comment activer la prédiction orthographique sur une tablette de type iPad. Je me trouve dans une note, j'ai commencé à écrire un mot. Donc, on voit le début juste ici. Normalement, lorsque la prédiction orthographique est activée, on a des suggestions qui apparaissent dans la bande grise, juste là. Mais là, on voit que la prédiction est désactivée. Alors, je vais aller l'activer en me rendant dans les réglages, dans la section générale puis clavier, et puis je vais activer le bouton de prédiction juste ici. Je retourne dans ma note écrite, et puis là, des suggestions me sont offertes dans le bas, dans la bande grise, et je peux faire un choix tout simplement en cliquant sur le mot. On voit même apparaître des emojis qui peuvent venir soutenir l'élève dans sa compréhension du mot qu'il vient d'écrire.